Bienvenue sur la place de la Comédie à Montpellier, on va passer la journée à l'opéra et c'est Focus, l'émission où on parle culture Aujourd'hui, on est à l'Opéra national de la ville de Montpellier et on va assister à une journée de travail du workshop de musique électroacoustique animé par Julien Guillama et organisé par le Centre culturel de l'Université paul valéry en partenariat avec le Théâtre La Vignette. Un compositeur électroacoustique, je crois que c'est unique en France d'avoir un compositeur de musique électroacoustique dans la longueur. Donc euh, c'est chouette. Le 14 février, on reçoit Julien Guillama et l'ensemble ELEM pour le concert Clank Electro Jungle. Avant le concert, à 18h, vous pourrez assister à la sortie d'atelier où les participants vont montrer leur travail dans un petit concert. La musique électroacoustique est née aux alentours des années 50. C'est une technique de composition musicale qui se fait à partir de sons enregistrés et qui sont mis en espace. Ce qui est très important pour la musique électroacoustique, c'est l'objet sonore et sa spatialisation. Si vous devez retenir un nom, c'est le pionnier, c'est Pierre Schaeffer. C'est lui qui a inventé cette nouvelle forme de musique grâce à un disque rayé. Il a découvert donc par hasard le pouvoir de la répétition des sons grâce à ce disque rayé et là il y a plein de possibilités qui se sont offertes à lui pour la création musicale. Il y a de la vie, il y a de eh bien Cet incident technique qui avait été exploité comme artifice poétique pouvait aussi bien devenir, sinon une trouvaille musicale, du moins une approche du sonore. Pour mieux comprendre, voici un acousmonium. C'est l'instrument sur lequel on joue de la musique électroacoustique. La musique électroacoustique, c'est une musique qui est quasi exclusivement de la musique de concert. Euh, il faut être à l'intérieur de l'instrument acousmonium pour pouvoir vivre pleinement l'expérience. On dit un acousmonium, des acousmonias. Ça vient de l'acousmatique, du grec acousma qui signifie voile. Ce terme était utilisé à l'époque par Pythagore et ça signifie qu'il n'y a rien à voir et tout à entendre. En fait, Pythagore avait choisi d'enseigner derrière un rideau pour que ses disciples puissent se concentrer uniquement sur sa voix. Dans un triangle rectangle, le carré du grand côté est égal à la somme des carrés des petits côtés. A carré plus B carré est égal à C carré. Tu m'as touché, t'as vraiment un univers à toi. La Cosmonium est pensée comme un orchestre, c'est un orchestre de haut-parleurs où chaque haut-parleur a une fonction bien particulière et correspond à un son. Par exemple, Julien nous a expliqué que lui, il plaçait les aigus en haut et les graves en bas, car c'est ce qui correspondait le plus au son de la nature. Là, comme vous pouvez le voir, on se trouve tout en haut de la salle et on a une vue d'ensemble sur la coussumonium. Derrière moi, vous pouvez voir les premiers haut-parleurs et ensuite là, ça continue en haut. Il y en a aussi qui sont placés en bas, ensuite sur la scène et de l'autre côté. Il y a généralement trois types de haut-parleurs utilisés. Tout d'abord, il y a les haut-parleurs directs. Ce sont ceux-ci. Eux, ils sont dirigés directement vers le spectateur. Euh, les Genelec, alors eux, ce sont les petits sur les perches, les petites perches. Donc tu as un, deux au centre, trois, quatre en extérieur. Ensuite, il y a deux sortes de haut-parleurs indirects. Il y a les haut-parleurs indirects qui sont dirigés dans l'espace. Ce sont des radiants, ils pointent dans le vide. Enfin, d'autres sont placés vers le mur. Leur fonction est d'agrandir et de remplir l'espace et en quelque sorte de pousser les murs. Ça, c'est un dispositif qu'on appelle les haut-parleurs en hélicoptère. Et là, vous avez euh, le haut-parleur indirect, ce dont on a parlé tout à l'heure et qui sont dirigés vers le mur. Regarde, oui. Donc, ça, les okay. hélicoptères avant, mm -hmm. arrière. Donc, là, c'est ouais. des stéréos à chaque fois. Ah. Dans la il n'y a rien à voir, sauf des haut-parleurs sur des perches. Toute l'expérience réside dans le son et l'écoute active du spectateur. Ça, c'est la console de la cousmonium C'est ce avec quoi on peut interpréter la musique électroacoustique. En fait, chaque haut-parleur correspond à une manette qu'on peut monter et descendre pour l'activer. Lorsqu'on assiste à un concert de musique électroacoustique, il est conseillé de se placer autour de la console, donc sur les sièges devant et sur les sièges de derrière, parce que tous les haut-parleurs sont dirigés vers le centre. Pour l'atelier, Julien a demandé aux participants de construire un peu des instruments de musique avec des objets du quotidien. Et d'enregistrer des sons faits à partir de ceci. Donc, au début, ça pouvait être des frottements de mains, des claquements de doigts, euh, des bouteilles en plastique sur lesquelles on tape. Maintenant, euh. on va construire nos instruments. Donc il faut apporter des objets pour construire nos instruments. Et euh, après, euh, on imagine par exemple si c'est une corde. Pour les instruments, je sais pas, papier à nu, papier à cigarette, train de cheval. Au début, il y a eu tout un temps de recherche avec ces objets du quotidien et voir quels sons ils étaient capables de produire. Je mets une reverb dessus. Je une reverb dessus, du coup la reverb va s'appliquer long. Ensuite, ça a été enregistré et Julien a montré aux participants comment on peut prendre ces objets sonores, les mettre dans un logiciel et les travailler pour pouvoir ensuite les diffuser dans la couche Là, aujourd'hui, tous les participants ont chacun des sons et ils sont en train de commencer la composition de la pièce qu'ils vont jouer le 14. C'est quelque chose de nouveau, donc ils vont dire. Et puis, il faut attendre que ce moment disparaisse et que ça devienne un fond pour poser autre chose par-dessus. Il faut quand même laisser un petit peu respirer. Moi je propose qu'on n'intervienne pas pendant au moins 10 secondes. Donc ils mettent les sons bout à bout, les uns avec les autres, ils réunissent leur travail pour composer une musique. Ah oui, 15 secondes avant, avant qu'il y ait le petit oui. crunch-crunch. Allez, faites confiance! C'est vite l'expérience. Donc là, Julien était en train d'expliquer qu'il euh, y a des sons de texture des sons où on ne peut pas vraiment entendre de rythme donc je dirais que ce sont peut-être des sons un peu d'ambiance et ensuite là dessus il y a des événements donc ce sont des sons plus rythmiques plus imposants dans les sons de yannick les, ouais. les bandes sur le... Ouais. Le, de... le, de ressort, là. Ouais. le soir du spectacle il va y avoir une bande sonore qui a été enregistrée à partir du montage des objets sonores des participants et les participants vont euh, en direct, jouer leurs événements, jouer leur musique. Il y a trois, trois niveaux. Il y a le niveau, la bande que moi je diffuse. Et après, par-dessus, je vous ferai des signes selon la partition qu'on est, qu est en train de décrire. À votre rôle, à ce moment-là, à vous de savoir si c'est juste des, des échantillons que vous lancez, des samples ou si c'est euh, jouer de l'instrument en direct, du corps Ce qui est vraiment très intéressant dans le dispositif de la cousmonium, c'est que c'est une musique qui est très immersive. Rend ça, est que le -peuple, le ciel. Quand on est assis dans la pièce, on a des haut-parleurs devant, sur les côtés, derrière, donc on est vraiment plongé dans une ambiance. Je trouve que c'est une musique qui est très portée sur l'imagination. Et voilà les amis, c'est déjà terminé pour cette journée à l'opéra. J'espère que ça vous aura plu et que comme moi, vous aurez appris plein de choses sur la musique électroacoustique. C'est un genre musical qui est assez méconnu et le but de Julien et le but de la venue de Concert Klang au théâtre, c'est de rendre plus accessible et de faire connaître ce genre musical. Donc je vous attends nombreux le 14 pour le concert Klang Electro-Jungle et en attendant, n'oubliez pas de prendre votre laissez passer Mmh. toi mais quoi